Parole d'évêque avec monseigneur Marc Stingé. Monseigneur Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes, monseigneur, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous dans ce Parole d'évêque. Euh, commençons par un anniversaire, 80 ans, les 80 ans de l'ACE, l'action catholique des enfants, célébré ce samedi après-midi à Notre-Dame en Lille à Troyes et vous allez y participer notamment monseigneur à travers une célébration, euh, 80 ans, un bel anniversaire pour euh, l'action catholique des enfants. Oui, 80 ans, c'est toujours un bel âge, on peut le dire, même pour, les, même pour les personnes. Mais en général, pour les personnes, on dit, bon, 80 ans, c'est l'heure du bilan. On, a, on regarde la belle vie qu'on a vécue, mais on, on sait bien qu'on n'en a plus 80 à vivre. Enfin, c pas. Tandis que les 80 ans de l'ACE, pour moi, ça veut dire, c'est un point de départ de tout ce qui va... De, de tout ce qui va encore arriver dans la suite. Qu enfin, il n'y a aucune raison que ça s'arrête comme ça. Euh, on peut se réjouir de tous ces temps pardon, euh, où, euh, à travers des clubs, à travers des, des, des, des rencontres, euh, les, les jeunes, les plus jeunes en l'occurrence, enfin, on, on puisse apprendre à se prendre un peu en charge, à faire des choses. Ce n'est pas l'intérêt de... De, de ces clubs d'ACE, de, de, euh, de, de l'action catholique, ce n'est pas euh, les discours. L'intérêt c'est que ceux qui en sont membres apprennent à agir. Alors c'est un niveau simple quand il s'agit d'enfants ils, ils, ils se retrouvent en club ils font des actions ils, mais des actions dans lesquelles ils s'engagent je trouve ça très beau d'ailleurs de voir que bah, des, des petits gamins et petites gamines comme ça que, qui se qui, qui se donnent à fond ouais, moi j'étais allé avec l'an dernier avec le, le bureau national de la CE à Rome euh, euh, visiter les les dicaster comme on dit c'est-à-dire les euh, disons, les ministères de, du, du Vatican. Ouais. Et tous ceux qui nous ont accueillis ont été frappés par ça. C'est une pédagogie très, très française, enfin, au fond, euh, euh, faire passer le message chrétien par l'action de ces jeunes. En, en, ils sont témoins et apôtres entre eux, par le fait qu'ensemble, ils fassent des choses, ils se, ils, ils, se donnent, ils se donnent des témoignages les uns aux autres. Et, et ça, c'est une méthode qui, semble-t-il, n'existe pas ailleurs. L'esprit de ces de, de Friponet Triolo, tout, tout ça, c'est précisément une manifestation des jeunes par les jeunes. Les 80 ans de l'Action catholique des enfants, donc célébrés à Notre-Dame-en-Lille ce samedi après-midi entre 15h et 22h. voilà L'après-midi, puis euh, la soirée donc à Notre-Dame-en-Lille à Troyes. Euh, Monseigneur, euh, le, le premier week-end de juillet, le 1er juillet, ce sera la, la journée des, des missions, euh, célébrée également dans le diocèse de Troyes à Notre-Dame-en-Lille, une journée annuelle également très importante hein, pour le diocèse. Oui, c'est une journée annuelle et, tra et traditionnelle aussi qui nous rappelle... Ben que notre église ne s'arrête pas à la frontière du département. Nous, sommes, nous faisons partie d'une église universelle et il faut que nous vivions avec cet esprit d'universalité dans les réalités de notre église locale. Euh, je crois que c'est quelque chose de parfois un peu difficile à comprendre parce qu'on est tellement pris par des problèmes locaux ben qu'on ne se rend pas compte qu'au fond... Que, qu'on est relié à d'autres et je crois que c'est l'occasion de le découvrir. Alors autrefois, nous avions des missionnaires qui partaient d'ici et qui allaient dans, dans les pays des autres, dans les autres continents. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce qu'on ne on ne peut pas envoyer ce qu'on n'a pas, en fait. pas mais, oh, euh, mais il y a quand même deux, deux réalités que, qui, qui sont vraiment des réalités d'aujourd'hui il y a beaucoup de laïcs qui partent euh, là encore il euh, y, y a des organismes comme le euh, Fidesco, comme euh, enfin, no, notre organisation à nous, là, de, de, enfin, je veux dire de l'église de France la DCC envoie des laïcs pour des missions comme ça pour, euh, bah, euh, quand ils vont travailler dans un collège dans, un, dans une de ces terres c'est aussi une manière de, de d'annoncer l'évangile. Et puis alors l'autre réalité, l'autre grande réalité, c'est que nous recevons des missionnaires qui viennent chez nous, hein, pour, nous pour, pour, pour, euh, pour nous aider à, à vivre euh, la mission ici. Hein, pas, ça, ça ne veut pas dire qu'ils viennent nous évangéliser, c'est toujours bon, on s'évangélise toujours les uns les autres, on a toujours besoin de ça. Mais ça veut dire surtout qu'ils viennent pour que... Euh, pour, pour que nous soyons nous aussi encore missionnaires. Quoi. Enfin, pas, ils nous aident à cela. Quoi. Donc, euh, alors les, les gens disent, c'est un prêt pour un rendu. Non, bah, oui, on peut le dire si on veut, puisque c'est nous qui les avons <rire> évangélisés avant. Mais c'est surtout euh, la, la prise de conscience que l'Église, c'est cette grande réalité universelle, et qu'elle vit d'un échange de dons. On appelle ça d'ailleurs la, la formule... Euh, traditionnel c'est un échange de dons c'est-à-dire que chacun donne ch chacune de ces églises particulières locales donne aux, aux autres ce qu'elle peut leur donner et c'est ça qui fait vivre l'église. Et cette journée d'émission, c'est aussi l'occasion de, de saluer la, la famille Martineau, hein, qui est depuis plus d'un an maintenant en ouais. mission justement au, au Cameroun. Voilà ces familles, ces fameux laïcs dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, ouais. C'est un exemple, effectivement, et c'est un bel exemple. C'est un, un, une jeune famille qui, sont, qui est partie avec tous les enfants. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage qu'ils donnent là-bas, mais c'est aussi un beau témoignage qu'ils donnent ici. Sur ce sens de l'universel. Et puis, euh, plus proche de nous aussi, quand on parle de mission, on peut peut-être aussi citer euh, euh, ces bénévoles qui se donnent une mission cet été pour euh, un jour une église, pour faire visiter les, les églises dans l'Aube. à un autre niveau aussi. Euh, voilà, ils, se, ils se donnent cette mission de, de faire découvrir les, les églises de, du diocèse. Oui, c'est aussi un travail d'annonce de l'évangile de faire ça, puisqu'ils accueillent les touristes qui passent et ils essayent de leur faire découvrir le mystère qu'il y a dans les églises, parce que les touristes qui viennent, certains sont chrétiens et sont intéressés précisément par ces monuments de la vie chrétienne, mais, mais d'autres n'ont pas trop de notions de ce que c'est la foi, la vie, la vie chrétienne, et, et, et c'est l'occasion euh, de leur faire découvrir à travers le, une visite de, de ces lieux, de ce patrimoine spirituel, parce que... Ce n'est pas que du patrimoine euh, architectural ou, ou artistique, c'est du patrimoine spirituel. Alors de leur faire découvrir à travers la visite de ce patrimoine spirituel, ben, quelque chose de, de l'appel chrétien, de l'appel du Christ. Enfin. Euh, Monseigneur, un dernier mot avec vous sur euh, la nuit des églises, euh, découvrir euh, autrement les églises, euh, donc, no, notamment ce week-end euh, à Saint-Bruno à Troyes puis euh, à Saint-André-les-Vergers. Oui, donc euh, comme il y a la nuit des cathédrales, elle a déjà eu lieu, Là, il y a aussi euh, la nuit des églises qui touche le plus largement un certain nombre de paroisses, d'églises. C'est euh, toujours avec la, le même esprit, c'est toujours avec l'idée d'abord de, de permettre aux, aux personnes de découvrir la richesse spirituelle dont nous disposons à travers nos églises, parce qu'une église c'est pas seulement un bâtiment, c'est un héritage, mais c'est aussi quelque chose qui se passe aujourd'hui, et c'est l'occasion de le découvrir. Il y a des gens qui connaissent de leur église le, le, la messe du dimanche et puis éventuellement l'enterrement le, du voisin euh, ou le mariage de la cousine, enfin mais mais ça s'arrête là. Enfin c'est c'est la seule perception qu'ils ont de l'église, c'est déjà pas mal, mais, mais église, une église, c'est beaucoup plus que ça. Elle a un message, elle donne elle, elle a un témoignage, et, et, et, et cette nuit des églises, c'est l'occasion de découvrir. monseigneur Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes, merci beaucoup, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi, et puis...